Je m'appelle Anera. je viens du euh, Desk de l'Europe Créative de Croatie. Le Desk est euh, dans le cadre du ministère de la Culture, ce qui n'est pas le cas dans, en France, c'est un petit peu différent. Euh, ce, qui permet de, ce qui a des avantages et des désavantages bien sûr euh, au niveau opérationnel, mais du coup euh, euh, les opérateurs et les professionnels culturels en Croatie euh, répondent vraiment bien à nos services et euh, vraiment communiquent pas mal avec nous. Euh, ils sont très, très de, doués d'un dialogue ouvert avec nous. Le paysage culturel en Croatie est tourné les euh, dernières années euh, plutôt aux, aux, aux établissements indépendants. Euh, il, vraiment une très, il a euh, vraiment un très grand succès dans, dans ce, euh, ce domaine, euh, ils, sont très, ils ont du dynamisme, ils ont une ouverture euh, réelle vers les projets internationaux. Et ils ont emporté une euh, fraîcheur dans le milieu culturel et écosystème de, de la culture en Croatie. Parce qu'auparavant, il existait vraiment un grand euh, euh, gap entre les, les, euh, les, les, les deux côté de la, de la culture et les opérateurs croates, c'est-à-dire ceux qui sont de la partie instit, institutionnelle par rapport aux indépendants. Par contre, avec les ressources qui sont permises et qui sont ouvertes de l'Europe, euh, il y avait un grand, grand euh, changement de ces euh, dynamismes. Et on a commencé à influencer, à vraiment euh, à prendre des, des progrès dans, dans le domaine qui a con, co, quand même euh, aidé à faire une cohésion de, du paysage culturel en Croatie. C'est-à-dire aujourd'hui, en Croatie, existe euh, de moins en moins euh, cette... Euh, grande différence entre les activités et les actions du secteur indépendant par rapport à institutionnel, mais par contre, ils commencent un petit peu à se croiser et à se mélanger, à communiquer et plutôt de, de, de se dialoguer, de faire, faire des, des recherches ensemble. Je pense que euh, vraiment, euh, les coopérations internationales euh, sont euh, très développées justement grâce au programme de l'Europe créative. Euh, surtout parce qu'auparavant, euh, euh, toutes ces euh, communications et tous ces échanges étaient plutôt de, au niveau euh, individuel et plutôt peut-être euh, euh, à part ou exclu ou un peu euh, euh, de côté. Euh, ça dépendait toujours un petit peu d'un euh, engagement d'un individuel ou des professionnels qui étaient doués. Euh, par contre avec euh, les, les soutiens, mais pas seulement en termes financiers, mais, mais vraiment euh, au terme des, des outils et des, euh, des possibilités que l'Europe créative offre, euh, il y avait euh, vraiment un grand, grand changement en termes de communication et euh, des, des, des partenariats au niveau international. La mobilité euh, des, des Croates par rapport au programme de l'Europe créative euh, C'est aussi bien euh, un point de, de renforcement qui, qui est produit par l'Europe créative euh, je pense qu'on devrait même insister encore un peu plus pour euh, y recevoir comme, de sorte que, je vais comparer comme avec une génération Erasmus, euh, on peut peut-être avoir dans le, dans le futur proche une, une génération créative, c'est-à-dire euh, ces échanges qui se passent grâce aux mobilités comme un des priorités de l'Europe Créative, le programme, euh, sont vraiment un gros euh, bénéfice de, de tout le programme. Euh, je pense que cette euh, mobilité des idées, des, des œuvres et des, euh, des biens euh, nous a appris euh, beaucoup à euh, faire les échanges et les dialogues ouverts. Et je trouve que ça nous a vraiment appris de, de, de comprendre mieux. L'idée du partage en général est très importante pour l'Europe créative et je pense que ça c'est son plus grand euh, impact.